Aujourd'hui, j'aimerais te parler du besoin relationnel et de comment le combler. Et je suis en plein cœur du quartier de Belleville. Euh, je suis sur un, une allée où normalement il y a un marché, je suis à, euh, dans un carrefour où euh, mon père passait beaucoup de temps donc euh, bah, du coup, si euh, ça klaxonne, c'est normal. Et euh, en fait, mon père, ah, c'est assez compliqué à expliquer. <rire> C'était quelqu'un de très relationnel et très très maladroit, qui avait une très faible intelligence émotionnelle. Euh, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais pour te donner une idée, bah, même à plus de 80 ans, hein, il n'avait pas vraiment d'amis. Quand il a perdu ma mère, avec qui de toute façon, il ne s'entendait pas non plus très bien. Avec moi, euh, on ne s'entendait pas bien, mais on... Il n'y avait pas de problème, mais on ne s'entendait pas non plus euh, super bien quand on n'était pas potes. Euh, mais c'était quelqu'un de joyeux, sauf quand il était en colère. Et en fait, euh, c'était quelqu'un de très solitaire, mais qui aimait beaucoup parler et qui parlait beaucoup tout seul aussi. Et je crois que dans son enfance, il a eu un problème qui fait que, voilà, vraiment, euh, il avait comme euh, un problème euh, mental. Et du coup. Euh, je, je m'arrête un peu parce que <rire> ça me fait rire. Il euh, y a un monsieur qui attendait au passage piéton et il y a une cycliste qui s'est arrêtée pour le laisser passer, sauf que les voitures ne s'arrêtaient pas. Donc, euh, il n'a pas pu passer. Et euh, voilà, ce n'est pas drôle, c'est juste que c'est une scène que euh, bon, j'ai rarement vue. Euh, bref, alors je reprends. Ce que je voulais dire, c'est que euh, ce besoin relationnel, est fondamental pour ton business parce que tout seul, c'est presque impossible de réussir. Je dis presque parce que c'est dur de dire que les choses sont impossibles mais en réalité, je vois pas comment tu peux réussir seul. Et j'ai presque envie de dire si tu peux réussir seul, il y a deux choses. Ça veut dire que avec d'autres personnes, tu aurais réussi genre x 10. Et la deuxième chose, c'est que quand même tu peux réussir tout seul, mais c'est pas fun du tout. Avec qui tu célèbres tes victoires sur qui tu pleures quand il y a des problèmes. Et du coup, j'aimerais te donner quelques conseils pratico pratiques pour t'entourer, commencer à passer du temps avec des gens. Je vais te parler notamment de comment moi, euh, j'ai fait. L'une des premières choses, l'un des outils que tu peux utiliser, c'est déjà pour commencer les réseaux sociaux. Mais oui, c'est les réseaux sociaux. Euh, tu te rends compte que derrière les contenus il y a des êtres humains et bien ces êtres humains tu peux échanger. Avec, euh, avec eux. Donc, à travers des groupes Facebook, il y a des groupes Facebook thématiques. Donc, je t'invite à échanger, discuter en public, en privé, sur les groupes Instagram, sur les comptes Instagram. Tu peux écrire aux gens. Alors évidemment, tout le monde ne te répondra pas, tout le monde ne verra pas, mais tu peux écrire avec des gens. Et de manière plus avancée, ce que moi je vais t'inviter vivement à faire et que je fais et qui a participé au développement de mon business, c'est de faire des interviews. C'est génial les interviews. Parce que non seulement tu discutes avec quelqu'un, mais il y a un contexte et tu apportes de la valeur à l'autre, l'autre t'apporte de la valeur. Alors oui, je sais, je l'entends souvent euh, parmi nos clients. Tu as peut-être l'impression que quand tu débutes, il n'y a aucun intérêt pour quelqu'un d'avancer, de parler à ta communauté puisque tu n'en as pas. Euh, C'est faux, il y a plein d'intérêts. C'est juste que euh, tu as peut-être l'impression que tous les jours, il reçoit des invitations de BFM, de CNews, de TF1 et qu'à côté, tu vas te déranger, mais c'est pas vrai du tout en fait. Les gens sont ravis de parler de leur passion, euh, de ce qu'ils qu aiment. Et puis évidemment, bah, comme euh, c'est la vie, tout le monde ne sera pas disponible tout le temps euh, à toutes tes demandes. Donc, il y a peut-être une peur de rejet, mais euh, interview des gens. Maintenant euh, que le Covid est passé à peu près, euh, tu peux aussi aller à des salons. Euh, tu peux aller à des conférences tu peux participer à des événements. Alors, il n'y en a pas 10 000 non plus, mais parfois tu peux aller dans des événements qui ne sont pas forcément liés à ton business. Moi, j'ai fait euh, le salon SME par exemple euh, un moment. Donc, euh, je sais qu'il y a un truc qui est vraiment top où j'étais intervenant, c'est les folies web, F-O-L-I-W-E-B. Ils organisent plein d'ateliers à travers euh, euh, toute la France et, et en ligne. Évidemment, il y a les webinaires. Euh, les événements en ligne auxquels vous pouvez participer. Et après, évidemment, il bah, y a des événements payants. Alors, le premier réflexe euh, que tu peux avoir, c'est bah, je ne vais pas payer, donc euh, chose que je peux euh, comprendre euh, pour X raisons, mais euh, c'est aussi la vie. Du coup, c'est ni bien ni mauvais. Mais c'est sûr que quand tu payes, il y a un filtre qui se fait. Tu te retrouves généralement avec des gens, ah, comment formuler ça <rire> Qui ont des... Une qualité d'intention plus grande, allez, on va dire ça comme ça, que quand tu vas dans un lieu où personne ne paye. Après, tu peux participer à des réseaux d'entrepreneurs, du coup, comme Optime Réseau auquel j'ai appartenu, euh, comme le BNI auquel j'ai jamais vraiment eu envie d'appartenir, mais qui est peut-être très bien. Il hein. euh, y a aussi des groupes du style Toastmasters qui est top. J'ai fait ça pendant un an et ça m'a beaucoup apporté. Alors, ça ne va pas forcément développer ton business directement, mais indirectement. Et puis, ça va te permettre de faire des superbes rencontres, de pouvoir ouais, juste répondre à ton besoin fondamental de relation. Alors, tu le sais, nous aussi, on a euh, ça. Et euh, j'aimerais peut-être aller un peu plus loin dans la présentation de notre mastermind. Du, euh, du mois de janvier 2023 au mois de juin 2023, pour toutes les personnes qui nous rejoignent, eh ben, il y aura la possibilité de participer à un mastermind. C'est quoi un mastermind C'est grosso modo une opportunité d'échanger ensemble toutes les deux semaines dans un groupe de 5 à 10 personnes grand maximum autour de certaines thématiques, certaines ambitions, certains objectifs. Et nous, on va axer ce mastermind autour de la vente parce qu'on sait que les coachs, eh ben, s'ils ne vendent pas, ils ne peuvent pas vivre de leur passion et ils ne peuvent même pas euh, exercer leur passion. Et même si notre programme est complet dans le sens où il y a de la formation, il y a du coaching, euh, il y a la possibilité de poser toutes tes questions et d'avoir toutes les réponses à tes questions, et ben on a voulu intégrer ce mastermind uniquement pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Hein, du coup, euh, Pendant six mois, parce qu'on veut vous apporter cet élément de groupe. On ne veut pas juste une relation où nous, on est prof et vous élève. Parce qu'on a vu des initiatives personnelles dans le groupe secret et d'ailleurs on est très reconnaissant et euh, les personnes se reconnaîtront. C'était fait de manière informelle, mais là on veut l'apporter à tout le monde. Et si vous ne le savez pas, eh ben, nous on organise aussi un mastermind, on a un mastermind Ascension qui a 9500 euros de TTC pour un an qu'on euh, offre à ceux, quoi qu'on propose à ceux qui ont un business plus avancé. Et du coup, pour les plus débutants, comme les clients qui sont dans le programme coach en mission, on n'a pas voulu le faire parce qu'on s'est dit, euh, c'est peut-être trop avancé, euh, ça, coûte, ça nous coûte trop de temps. Et puis, on s'est trituré l'esprit, on s'est dit, ok, est-ce qu'on peut vraiment pas leur apporter ce dont ils ont vraiment besoin dans un format qui ne nous ferait pas augmenter le tarif Et on a trouvé une formule. Donc, si tu veux en savoir plus, c'est très simple. Clique sur le lien en description et euh, va découvrir notre Proposition. Tu verras, il y aura une vidéo de 15 minutes où je présente ce mastermind et notre programme. Et si tu veux aller plus loin, tu pourras prendre rendez-vous avec moi et on pourra échanger. Ce qui est sûr, c'est que je t'invite à ne pas rester seul. Si vraiment, vraiment, tu n'as pas les moyens de payer pour te faire accompagner, c'est ok. Mais ne reste pas seul. En tout cas, j'ai hâte d'échanger avec toi si tu fais cet appel et j'espère que tu retiendras euh, le message ultime de, ce, euh, de cet audio qui est de ne pas rester seul. On a parlé de la vie pro, mais j'ai presque envie de te dire parce que, que c'est la même chose. Ouais, j'ai envie de te dire que c'est la même chose dans la vie perso. C'est juste que c'est moins mon expertise et mon, la raison pour laquelle tu es venu. Mais ouais, j'ai envie de te dire, profite de cette période d'avant pour passer du temps avec des gens qui sont seuls ou si toi tu es seul, passe du temps avec d'autres personnes, n'aie pas peur de demander, c'est tellement important. Euh, voilà, je te souhaite le meilleur, je te dis à très bientôt, à demain et euh, j'ai hâte, hâte, hâte euh, que 2023 soit une année encore plus enrichissante humainement et relationnellement pour toi. Ciao, ciao